C'est-à-dire que l'unique chose à retenir de cette Coupe du Monde, c'est la victoire du Cameroun sur le Brésil. Voilà Tu vas me dire que quoi que l'Argentine a remporté la Coupe du Monde. Mais ils avaient déjà remporté deux fois la Coupe du Monde. Jamais 203. Ce n'est pas un exploit. Tu vas me dire que quoi Que la France est allée en finale de Coupe du Monde. Mais il y a quatre ans, ils étaient déjà en finale de Coupe du Monde. Ce n'est pas un exploit. Le seul exploit à retenir de cette Coupe du Monde, c'est la victoire des Lions indomptables sur Neymar Junior. Voilà ce qu'il faut retenir. Et justement, par rapport à ça, le Cameroun demande à la FIFA le droit de pouvoir imposer 5 étoiles de champion du monde au même titre que le Brésil. Mais on les a battus, non, on est à leur niveau. Même nombre d'étoiles, voilà. Si vous avez des doutes, le Cameroun partira jouer la Copa América et battra encore le Brésil sur ses terres et deviendra champion d'Amérique du Sud. Voilà, impossible n'est pas camerounais, c'est ça qu'il faut retenir.